On est en train de réaliser une cagnotte avec des cartouches d'encre pour pouvoir, après, revendre les cartouches d'encre pour pouvoir financer un véhicule adapté. Et si vous voulez aider la cause, vous pouvez mettre les cartouches dans un carton qui se trouve... Au gymnase, Lucas chaise. Qu à quel lui et cuire euh, Du coup, ça nous permettrait franchement de nous aider. Si vous pouvez euh, euh, faire passer ce message. Et je vous dis à très vite. Au revoir.